Merci dit, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Merci euh, de suivre ma chaîne, hein, même si je vous assène des choses pas toujours faciles à entendre. Hein, je suis plutôt quelqu'un de direct, hein, comme vous vous en êtes aperçu. Euh, petit aparté avant de commencer le tirage euh, oui, il y a des choses pas sympas qui arrivent. Oui, on va rentrer dans la tempête. Oui, l'autre fou à l'Élysée va nous pondre des lois euh, liberticides. Il va certainement avoir les pleins pouvoirs. Je ne vous ferai pas de tirage sur les législatives, parce que ce n'est pas la peine. On voit ce que les élections amènent. Rien du tout, aucun changement. Donc, on va partir du principe qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut. Alors, ça, ça n'aura qu'un temps, mais bon, ça peut quand même être une période assez difficile pour tout le monde. C'est pour ça, en fait, je vous préviens, c'est tout. Bon. Après, vous prenez, vous ne prenez pas, évidemment. Mais euh, les personnes qui se dirigent vers la permaculture, bah, ils ont raison. raison. D'ailleurs, j'ai écouté la, la dernière vidéo de Chris Sinclair, que j'aime bien, qui est une très bonne médium. J'ai écouté aussi la vidéo d'Isabelle de, de, de Guitance de Nuit, que je, je salue ici. Et celle aussi de Daniel Horace-Cartomancy. Bref, toutes ces personnes-là... En fait, euh, disent un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, il y aura des choses difficiles. Oui, l'autre fou, il va vouloir enlever le droit de la propriété, etc., etc. Bon, bah, euh, Chris le dit très bien. Il va falloir s'unir, hein. s'unir, parce que en fait, ce qu'ils ont réussi pour l'instant, c'est à diviser les gens. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu d'union pour défendre les enfants, enfin, en tout cas, pas suffisamment euh, pour défendre les soignants non plus, pas suffisamment pour se défendre soi-même espérons que quand on touchera la propriété cette fois les, les personnes réagiront. J'ai bon espoir que oui. Enfin bref, mais euh, en tout cas, euh, essayez de mettre le maximum de vos biens à l'abri d'une façon ou d'une autre. Bon voilà. Et sinon, bah, comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter vos énergies? Bah, c'est pas uniquement la pensée positive, même si c'est très bien. Essayez surtout être dans l'amour inconditionnel. C'est comme ça que vous augmentez vos énergies. Je crois qu'il n'y a pas tellement de chaînes spiritualité qui l'ont dit, hein, euh, clair et net. Euh, c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas uniquement essayer de se connecter. C'est bien hein, de se connecter un peu aux étoiles. Oui, bien sûr, moi aussi, j'essaie de le faire. Ça ne marche pas toujours d'ailleurs. Difficile en ce moment. Mais la plus importante, c'est de faire des choses positive pour autrui, des choses gentilles. La gentillesse, ça disparaît de nos jours. Hein. Sourire, euh, voilà. Demander des nouvelles, euh, rendre service à quelqu'un sans attendre rien en retour, faire des petits cadeaux, prendre soin des animaux. Euh... Enfin bref, être dans l'amour inconditionnel sans attendre forcément. Bien sûr, quelque chose en rechange. L'univers vous le rendra de toute façon. Mais faites-le avec le cœur. C'est ça. C'est comme ça que vous augmentez vos énergies. c'est pas toujours en imaginant un futur doré. C'est pas maintenant le futur doré. C'est pas maintenant. Avant ça, il y aura la tempête. Voilà. Bon, je tenais à être claire sur le sujet. Alors, on va regarder aujourd'hui les shame try. On va voir si ça sort. Hein, je vous avais promis de faire le tirage. Je ne sais pas si je vais prendre ce tas-là ou ce tas-là. D'ailleurs, j'ai toujours un doute. Parce que je ne sais pas forcément quelle carte y a dedans. Peut-être ce tas. Tiens, celui-là, je ne l'ai pas pris. Dès que longtemps on va le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur les chem try Regardez, alors, ah oui c'est amusant ça, alors là j'ai quelqu'un qui observe, et là j'ai, c'est un, un petit clin d'œil du, du jeu, hein, qui dit qu'en fait il faut faire ce, face à son, à son meilleur euh, moi, le moi supérieur, hein. il faut vraiment vraiment aller chercher l'ange qui est en nous là, hein. c'est un petit peu le discours que je viens de, de vous tenir, hein. c'est un peu ça en fait, vraiment euh, être dans l'amour inconditionnel, c'est là en fait, et là, c'est pareil, les questions de protection. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait le thème. Hein. Bon, Faut que je me recentre un peu sur le sujet. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir des informations sur ces traces dans le ciel Chemtrail, les traces dans le ciel. Voilà, on va voir ce qui sort. Alors là, j'ai un danger. J'ai des choses chimiques. Oui, donc ça, c'est bien. C'est bien les choses chimiques. Là, en fait, on a un danger, mais on peut voler. Bon, OK. Simplement, on a la trouille de se lancer. Là, il y a... Ah oui, d'accord. Là, il y a quelqu'un qui fuit et qui, justement, qui laisse derrière lui euh, des espèces de... de papillons, mais c'est des papillons qui sont noirs. Ah, là, j'ai la famine. Ah, oui. Et là, j'ai une question de guerre. Ah, je ne sais pas pourquoi ça sort. Ne hein. me demandez pas, hein, ça sort comme ça sort. Bon. Alors, par rapport au chème moi, je dirais que là et là, ça peut être intéressant. Là... Je ne sais pas. Il faut vraiment que je me reconnecte sur le, le thème. Il faut que j'y pense. Hein. Alors, le chemtrail, dans le ciel. En tout cas, il y a bien des choses chimiques ici qui sont sorties. Alors, la famine, oui, je vois, je vois à peu près ce que c'est. Et ça, ça peut être les avions, hein, puisque je n'ai pas de carte d'avion. En fait, je me demande si la réponse n'est pas là. Alors, celle-ci, je ne sais pas trop. Par contre, là, j'ai une histoire. Je vais vous expliquer après. Ouais, ouais, bah qui c'est qui sont à la manœuvre Bon, bah écoutez, ils sont là, ils sont là, hein. Ouais, ouais. Ah, on a quelqu'un qui sort. Ouais, dans le ciel. Et là, peur des ténèbres. D'accord. Alors, moi, ce que je vois ici, alors, les cigognes, ça fait vraiment penser au ciel. Hein. Donc ça, c'est plutôt les histoires de, effectivement, ce qu'il y a dans le ciel. Les, les choses, vous voyez, en fait, ce petit personnage-là, ça, encore une fois, je n'ai pas de carte d'avion. Hein. Mais c'est quelqu'un qui laisse derrière lui des nuages. Alors, des nuages qui sont pas très positifs, euh, si on en croit la couleur des papillons. Donc oui, donc c'est voulu. Enfin, on sait que c'est voulu. Vous allez me dire, oui, je sais. Mais regardez, là, j'ai la carte de la chimie. Donc, c'est bien voulu, c'est bien chimique. On est dans le thème. Alors, pourquoi Bah, La réponse, elle est là. C'est-à-dire que, à mon sens, hein, c'est pour rendre les cultures impropres à la consommation. Donc euh, c'est fait pour éviter euh, qu'on ait des produits du sol, si vous voulez. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est toxique pour la terre et pour le sol. Et tout ça, c'est voulu, encore une fois, euh, pour diminuer nos ressources. Vous savez, il y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin, bref, c'était tous les ans pratiquement, on a eu beaucoup d'incendies. Moi, j'étais très très choquée. Des insomnies des insomnies, pardon. Des incendies partout. Mais alors, pas des petits incendies, c'est. Euh, c'est énorme, des incendies énormes. Je me suis toujours dit, mais c'est pas possible, c'est pas naturel. Et à mon avis, c'est fait aussi pour euh, euh, favoriser ça. C'est-à-dire que quand on, on brûle une terre, il n'y a plus rien qui pousse. Hein. Donc c'est vraiment voulu pour provoquer la famine. Donc là, vous avez bien les cigognes. Alors ça atteint aussi les oiseaux, cette histoire. Hein. Bon, qui c'est qui est à la manœuvre, ce sont eux. Les reptiliens. Bah oui, je sais, je les sors toujours, j'ai peux rien alors ici vous avez quelqu'un qui est dans une tour donc en hauteur donc ça veut dire qu'il est nécessaire aussi d'être conscient hein, voir prendre de la hauteur voir ce qui, ce qui se passe voir regarder euh, le ciel en plus voir vraiment euh, le danger potentiel enfin le danger même de ces chemtrails bon alors ici c'est un danger alors on a les ailes pour voler mais on n'ose pas sauter et là, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Euh, on n'a pas accès à des richesses ici. Hein. Bon, ça peut être une carte qui sort dans le sentimental, hein, ça peut arriver. Mais c'est aussi euh, un autre domaine où on n'a pas accès à des richesses, on n'a pas accès à, à des ressources éventuellement. Et là, en fait, on a des petites ailes. Donc ça veut dire aussi, je me dis que on pourrait avoir euh, une façon de, de contrer ces chemtrails pour éviter justement qu'on soit privé de ressources. Donc ce qu'il faudrait faire... Ben on va voir, on va leur remettre une carte. Alors, et là, ben c'est bien les fusées. Alors, j'ai pas d'avion, mais j'ai bien une fusée dans le ciel. Donc, c'est ça, on va dire que c'est les avions. Alors, il y a des gens qui sont ligotés. Donc, comme s'ils étaient obligés. Je ne vois pas pourquoi. Et là, c'est le petit bonhomme qui a peur d'aller dans, dans les ténèbres. Donc, il y a des gens qui, qui ont des menaces par rapport à ça. Il y a des menaces. Alors, qui sont ces gens Est-ce que ce sont des gens qui savent, qui peuvent rien dire ou est-ce que est, ce sont des gens qui, euh, qui justement, euh, les pilotes, par exemple, qui, euh, qui déversent ces substances néfastes, chimiques, on va dire euh, très, très toxiques, sur, euh, sur la Terre ouais, Je sais pas. En tout cas, il y, y a des gens qui savent et qui ne peuvent rien dire là, ou qui ne veulent pas dire. Il y a des histoires de menaces, là. Hein. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Là, on va regarder ce que c'est. Bon, ben là, vous avez compris. Hein. Alors, ah ouais Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens qui sont menacés. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont au courant ne diront rien. Parce que, vous voyez, il y a le cœur. Donc, le cœur, c'est aussi le sentimental ou la famille. Donc, pour moi, il y a un danger par rapport à des familles. là. Il a, il les gens qui font ça, euh, ils sont partagés dans leur conscience. Hein. Ça peut être la conscience. Hein. Ils ont un, un, vraiment un... Euh, comment on appelle ça un, euh, un Ah, je vais pas le trouver, je crois. <rire> un choix, mais un choix de conscience. Oui. C'est-à-dire que soit ils refusent justement de, de, de, de déverser ces substances dans le ciel, hein, parce que là, c'est vraiment l'avion, la, la fusée, si vous voulez, qui va s'envoler. Mais alors, euh, il peut y avoir des menaces par rapport à leur famille. Soit ils acceptent et euh, bon. Mais alors, euh, en sachant ce qu'ils font quand même. Hein. Il y a des menaces, hein, c'est sûr. Hein. Je pensais que c'était plutôt des questions d'argent. Hein, C'est-à-dire qu'on paye les pilotes pour déverser leur saleté dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi vraiment les questions de menaces. Vous voyez, le, le bateau qui est échoué. Donc là, euh, c'est la ruine. Hein, c'est... Euh, le fait que, vous voyez, tout est cassé. Donc, attention, il y, y a vraiment des gens qui sont menacés ici. Bon, alors, ici, il y a l'escargot, ouais. Et le fantôme. Ah ouais, alors attendez, ça faut que je comprenne. Là, on n'a pas droit... Enfin, euh, là, on, a, on pourrait faire des choses, mais on a la trouille. Les escargots, ouais, ça se met en place, mais lentement. Il y a les assiettes vides. Il va pas falloir attendre trop longtemps pour réagir. Hein. Parce que, vous voyez, l'escargot, il est lent. Bon, il parle à un autre escargot quand même. C'est une discussion d'escargot, tout ça. Mais c'est un peu lent. C'est-à-dire qu'avant que les gens comprennent ce qui se passe, on risque d'avoir un peu euh, un problème à ce niveau-là. Hein. Attention, il ne faut pas sous-estimer ces chimchuais-là. Hein. C'est vraiment, vraiment fait pour ça, hein, pour moi. Hein. La raison, elle est vraiment là. Ce n'est pas autre chose. Hein. Ce n'est pas pour rendre malade forcément les gens. Enfin, ça peut être évidemment une raison. Non, mais la raison principale, c'est ça. C'est de, de décimer ou de rendre stérile. Voilà, c'est ça. C'est de rendre stérile les terres euh, de culture. Donc finalement... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous ben, Si on fait des petites choses dans, dans le jardin, il faut mettre ça à couvert, hein, soit dans une petite serre, en plastique ou en verre, enfin, comme vous voulez. Hein, les personnes qui font de la permaculture ou quoi que ce soit, protéger, évidemment, la terre. Hein. Ouais, on va regarder un peu. Ah, mais c'est vraiment des, des criminels. Hein. Ils veulent nous affamer parce que euh, vous avez deux façons de tenir un peuple. Hein. C'est soit par la peur, soit par la faim. Hein. C'est tout. Bon bah la peur, ils l'ont fait avec le coco, vous savez bien. Qui a conduit aux restrictions et euh, bon, à tout ce que vous connaissez. Et la fin, c'est le, le, le prochain thème. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le sujet. Hein. Faites des conserves. Faites des conserves. Ça ne sera pas perdu. Hein. Ouais. Et puis aussi, euh, tout ce qui peut se garder long, longtemps, pardon, longtemps. Euh, et qui nécessite pas énormément de, de choses euh, pour être consommé, si vous voulez. Hein. Bon, on se comprend. Hein. Alors. Ah, mais tout ce que je vous dis, vous savez, c'est vraiment pour vous aider. Hein. Je suis pas là pour vous embêter. Hein. C'est vraiment pour vous aider. Alors. Voyez, regardez. Une petite plante qui pousse. Donc, c'est bien ça. Il faut vraiment faire pousser les choses de notre côté. Petit à petit. Mais c'est vraiment ce qu'on nous demande ici. C'est un conseil. Hein. C'est toujours les, les conseils de l'au-delà que j'ai moi ici. Bon, alors là, on a pareil, hein, des gens qui, qui veulent... Euh, alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Ça, c'est une belle femme, mais elle a un masque du démon. Hein, parce que là, elle se cache. Ouais, donc c'est vraiment des gens, encore une fois, qui éventuellement sont riches. Hein, les puissants, les riches, les... Enfin, voilà, la, la, la, la, la haute société, comme on dirait, qui sont derrière tout ça. Hein. Ce qu'on appelle les élites. Pour moi, c'est aussi la carte des élites, ça. Ce sont eux qui sont derrière. Je vous mets le, le la moitié, vous voyez Hop, le diable. Hop, les, les gens de bo la bonne société. Ce sont eux qui sont derrière tout ça, avec, évidemment, nous, petits reptiliens. Ah, ben, les voilà, nos chemtruels. Ils sont là. donc effectivement, j'avais qu'une carte dans mes 300 cartes, vous voyez Je ne savais pas où est-ce qu'elle était. Hein. Ben, c'est ça. Donc, c'est bien produit chimiquement. Et regardez les petits moutons. Eh ben, ils, ils, ils jouent à soupe mouton, Donc, ils ne se rendent pas compte euh, euh, du danger. Puisque là, euh, dans le jeu, évidemment, les Shuntry, sont négatifs. Ils sont chimiques. Bon, on voit bien que c'est produit. Hein, mais c'est mauvais pour... Euh, en fait, c'est mauvais dans le jeu, là. Hein. C'est pas forcément mauvais, hein, cette carte-là. Mais dans le contexte, oui, c'est mauvais. Donc, c'est pour les petits moutons. Enfin, les petits moutons, donc les gens, malheureusement, qui ne se rendent pas compte. Oui. Donc, c'est vraiment important de le savoir. Donc là, pareil, hein, on nous demande vraiment de communiquer entre nous, hein, de nous relier. Parce que sinon, le fantôme, c'est aussi la disparition des choses. Hein. Toujours les assiettes. Hein, ouais. Ah, mais ils sont terribles. Hein. Ils veulent vraiment nous affamer. Bon. Alors, la question que vous posez, c'est est-ce euh, que ça va se terminer tout ça Alors, ou plutôt, qui peut s'y opposer hein qui peut s'y opposer Parce que là, on a vu qu'il y a des histoires de chantage. Donc, les gens qui le savent, bah, continueront. Ou les gens qui le font, continueront. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'y opposer On va essayer de voir. Parce que comment arrêter ça, quoi C'est... Alors là, on a une clé. D'accord Donc, une solution. On a une tour. Donc, ça, ça peut être Une surveillance. Ah on a les poupées russes, qu'est-ce qu'elles viennent faire là <rire> Je sais pas <rire> Et là on a des choses que l'on n'atteint pas Des choses que l'on n'atteint pas Oui, alors débrouille-toi avec ça Mandy Alors Il y a une clé, il y a une tour Il y a une mauvaise surprise C'est les poupées russes hein Alors depuis elle sourit Là ensuite elle est neutre, là elle pleure et là elle crie Ouais Alors les gens qui... J'étais partie sur les gens qui s'y opposent moi Qu'est-ce que ça lui vient faire là Est-ce que c'est la Russie qui va intervenir dans cette histoire Que je veux russe La solution. Il y, y a quand même des gens qui surveillent. Il hein. y a une tour ici. Et là, c'est des choses que l'on n'atteint pas. Le petit garçon ou la petite fille, je ne sais pas, veut atteindre la fenêtre où il y a des petits oiseaux. On ne sait pas exactement ce qu'il veut faire avec les oiseaux. Ah ok. Ah ouais, ça c'est marrant, je vous ai pas sorti cette carte-là encore. C'est la tortue qui porte le monde éventuellement. Ouais, alors à l'intérieur de la tortue, il y a quelque chose de rouge. C'est un peu bizarre cette histoire. On va, on va aller regarder un peu ça. Là, c'est encore des moutons, justement. Ah oui, non, mais c'est pas les moutons, là, c'est. Excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte? C'est euh, les nuages. C'est parce que ça a été inconsciemment la, la relation avec la, les moutons, là. Non, non, non, non. C'est quelqu'un qui est aux commandes. Quelqu'un qui est aux commandes au niveau mondial. Bon, ben, c'est bien le, le... c'est bien l'Est qui vont intervenir d'une façon ou d'une autre dans cette histoire. Ouais, et eh ben, c'est là. Ça, c'est l'Europe. Hein. Ça va se disputer fort. Hein. Oh là là. Ça va se disputer très fort. Il euh, y a l'Europe qui intervient dans cette histoire. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Les désaccords. Les manipulations. Mais alors, encore une fois, il y a l'Est qui va intervenir. Et là, là, c'est la porte ouverte sur un autre monde. Ouais, est-ce qu'on n'aurait pas une autre solution Parce que, bon, par rapport à ces same trial. En tout cas, j'étais partie sur les oppositions. Alors, les oppositions, ben, il y a l'Est. Je peux pas vous dire. Hein. C'est sorti comme c'est sorti. Il y aurait une intervention à ce niveau-là, Est-ce que ça va les arrêter. Protection des enfants. Mais en même temps, les enfants qui sont en danger. Hum. Ouais, donc les enfants qui sont en danger, et les enfants qui interviennent dans cette histoire. Ouais. Et là, il faut se dépêcher. Bon, bah, je sais pas exactement. Hein. Je vais peut-être pas la, la, la, réponse à tout non plus. Mais en tout cas, j'ai l'Est qui intervient. D'une façon ou d'une autre. il y a la notion de se dépêcher. Il hein. y a aussi les enfants dans cette histoire. Bah oui, forcément. Hein, parce que la famine, euh, la nourriture, euh, les enfants, évidemment, sont importants. Et là, alors là, alors là, ça me fait dire quand même qu'il y a des choses qui n'arriveront pas. Parce que là, on n'arrive pas. Donc, il y a des choses, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas jusqu'au bout. Et ça, c'est la, la, Gaïa, c'est la Terre. Ça, c'est la Terre. Alors, est-ce que la Terre pourrait se ressourcer On va regarder. Ouais, non, mais il y a, il y a des malhonnêtetés, Ça, on sait, mais ça, on sait. Il y a, il y a des gens qui... Euh, qui interviennent, c'est toujours pareil. On les voit pas, on les connaît pas. Mais il y a des gens qui interviennent pour aider au niveau de la Terre. Bon. Mais c'est pas des gens euh, comme vous et moi. Si je me demande encore, ce n'est pas ces histoires d'extraterrestres. Enfin, je sais pas. Il y a, y a des gens qui voilà qui interviennent au niveau de la Terre. C'est un peu obscur. Hein. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. Il y a une, une solution. Ah oui, alors attendez. Ouais, d'accord la solution c'est vraiment ça hein. c'est vraiment euh... alors faire des petits trucs hein. des petits des petits îlots de, de culture hein. c'est en fait c'est un peu la signification de l'île déserte de hein. faire les petites choses à notre façon un petit groupe en petit un hein, en petit en petits morceau c'est la porte euh, la solution euh, par rapport au diable hein. c'est comme ça que je viens de la comprendre en plus vous avez les questions de nourriture là. Ouais. Donc euh, protéger la vie, protéger la, la planète, mais chacun à notre niveau, par des petits bouts, il n'y a que comme ça. Bon, c'est ça la solution. Mais je ne vois pas qu'ils soient arrêtés pour l'instant, ils sont contrés, il c'est plutôt la terre qui est aidée, vous voyez, c'est la terre qui est aidée, qui est soutenue, mais ce n'est pas les fauteurs de troubles qui sont arrêtés, même, même si j'ai dit qu'ils n'arriveraient pas à tout, mais ils ne sont pas arrêtés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à 100% de rendre les terres stériles, c'est ça je je ne crois pas, mais euh, parce qu'il y a une aide à côté. Mais ils ne sont pas non plus arrêtés. Ça m'embête. Euh, même si apparemment l'Est va intervenir dans ce conflit d'une façon ou d'une autre. Ah, je suis embarquée dans des choses compliquées là. Alors, est-ce que les chemins vont être arrêtés Ah, il y a quelqu'un là. D'accord. Ouais. Ah ouais. Alors là, alors là, j'ai quand même quelqu'un de très puissant. En fait, j'ai deux personnes. J'en ai un qui est bien et j'en ai un, vous voyez, c'est la dictature avec le sang. Donc, il y, y a encore une, une ambivalence, une, une dualité, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui veut faire fructifier les choses, qui a de l'or dans les mains, donc avec les petits poissons. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment, encore une fois, développer, qui est positif, qui est euh, aimable, qui est souriant, qui est chaleureux. Et là, vous avez le tyran. Vous voyez, qui est assis sur le tas d'or avec la coupe du sang. Donc, on a vraiment affaire à, encore une fois, un bloc de certaines personnes qui veulent nous affamer, sacrifice, avec l'épée, la guerre, tout ce que vous voulez, et d'autres personnes qui, au contraire, veulent nous aider. Ouais, c'est. Et nous, on est au milieu, évidemment. Hein. Ouais, mais celui-là, euh, bof. Il a tous les pouvoirs hein. on peut rien dire euh, on sait rien euh, on, voilà on peut rien voir donc euh, lui il nous empêche de nous exprimer hein. la censure et lui il est dans les étoiles d'accord il est dans les étoiles où il est du côté spirituel c'est marrant ce que je sors quand même hein. j'avais dit qu'elle est gula mais là c'est césar enfin bref alors lui il va avoir une surprise et lui, il est bien dans la protection. Protection aussi contre la piqûre. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais c'est simptuel, vous voyez, c'est aussi en relation, euh, pareil, hein, avec la dualité bien mal. Ouais, ben, malhonnête, hein, il veut tout prendre. Vous voyez, la tornade. Donc, c'est les perturbations atmosphériques, tout ça. Hein, la terre qu'on met sous globe. Le, le, le, la personne malhonnête Avec les histoires aussi De, de mauvaise spiritualité hein Bref Vous avez compris Et là Alors là Il y a des choses informatiques Il y a des choses informatiques Point <rire> Je ne peux pas en dire plus Il y a internet qui intervient dans cette histoire Ok, donc il y a bien quelqu'un ici, mais qu'on ne connaît pas, qui est caché, hein, qui est anonyme j'ai envie de dire, parce que c'est internet, euh, c'est des fantômes. Il y a quelqu'un ici qui intervient. Je suis parti très loin dans le jeu, hein. je suis en train de sortir du truc du chemtrail à mon avis. Hein. Attendez, bah, on va continuer, hein. si je suis connecté, je suis connecté, hein. on va regarder. Ouais, question de temps. Bon bah son temps est compté à lui, hein. C'est là la, la carte du sablier qui fuit. Le temps est compté. Regardez, là on a un empire. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, enfin les un petit peu les temples grecs euh, ou romains. Enfin bon, ça va très bien avec ça d'ailleurs. Hein. Mais le temps est compté. Et là, comme c'est étrange, la belle carte de la spiritualité, le sage. On a deux mondes qui s'opposent. Et les funérailles, eh bien c'est juste un moyen euh, de nous de nous donner, enfin euh, de nous mettre en esclavage, pardon, en nous affamant. Et puis aussi en mettant les enfants en danger. Hein. Alors ça dit pas la fin de l'histoire, hein, on est d'accord. Ben, je continue. On va regarder si ce qui sort après. Coupure. D'accord. Alors, tristesse aussi, oui, c'est sûr. C'est la compassion aussi. Hein. Mais lui, il y a une coupure pour lui. Il va être mangé. Et là, il va avoir gain de cause. Bon, bah tant mieux. Il pourra pas tout, tout empêcher non plus, celui-là, mais il a beaucoup de compassion. Donc ça, c'est bien. Et à la fin, à mon avis, euh, il aura gain de cause, il aura la victoire. Et là, lui, bah, coupure. Hein. Donc euh, voilà, quick, on coupe. Donc c'est un danger aussi pour lui, un danger. Et là, je le vois être mangé. Voilà. Bon, on va arrêter là. Donc, un peu compliqué ce tirage, je dois dire. Je suis partie sur autre chose après. Vous avez plein d'informations. Euh, donc, vous les reprendrez une à une, si vous voulez. En tout cas, pour nous, la solution, ça passe par faire des petits trucs hein, à, notre, à notre niveau. Je vous dis, hein, permaculture. Bon, alors, je sais qu'il y en a certains d'entre nous qui ne peuvent pas. Euh, bah dans, dans ces cas-là, pour les personnes qui ne peuvent pas, qui sont en appartement, qui peuvent pas faire pousser des choses, l'idéal, c'est de prendre des contacts. Prenez des contacts avec des gens qui, eux, qui, eux pardon, ont des, des ressources. C'est d'une façon ou d'une autre. Il va falloir se connecter, se relier. Hein. Et puis, euh, si vous pouvez pas faire pousser des choses chez vous, bah, par contre, rien ne vous empêche de faire des réserves hein, de nourriture, etc. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tirage. Et puis, et ben, écoutez, euh, à bientôt. Au revoir